rendre les gens heureux et de réunir des, des personnes qui, a priori, ne sont pas habituées à se rencontrer. Les cavaliers de concours et les festivaliers, les amateurs de musique. Et c'est quoi le point commun entre les deux Aucun, justement. C'est ce qui est drôle. Quand les clichés se rencontrent, on imagine des polos blancs étriqués et des barbus aux bras tatoués. Pas si évident hier soir de différencier les adeptes de compétition hippique des amateurs de musique. Toi, tu es là pour le cheval ou pour la musique pour la musique et pour le cheval. Pour les deux, mais si tu devais choisir. Euh... Choix Cornélien pour Louise. D'autres ont des avis un peu plus tranchés. La musique. Pour le cheval. La musique. Le cheval, le cheval, le cheval. Le cheval. Bah moi, moi, non la musique parce que je fais pas le cheval. <rire> bah D'abord pour le cheval et après pour la musique du coup. Les deux vont ensemble. Alain Mortier voulait surprendre, le pari semble réussi. Cette première soirée musicale n'était pas rock.